Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans la Trick Track Télé. Alors, si vous cherchiez une raison pour régler quelques différends avec votre ami, euh, petit copain, petite copine, avec vos enfants ou avec euh, un voisin joueur qui vous a écrasé à la dernière partie de Rage Buster, n'hésitez pas, je pense que Super Fantasy Brawl est là pour pouvoir vous venger euh, rapidement ou vous faire écraser les dents dans la pelouse, ça risque de nous arriver. Plus souvent qu'à mon tour, salutations Léo. Salutations Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Super Fantasy Brawl est le prochain titre à arriver d'abord en campagne de financement participatif sur KS. Sur Kickstarter. Pour Mythic Games. Et c'est bientôt puisque c'est mardi prochain. C'est le mardi, prochain. mardi 25 juin à 21h. Juin 2019 hein, quand Mardi 25 juin 2019 à 21h, on lance ce Kickstarter qui sera... Un Kickstarter très court, huit jours seulement, qui sera un petit Kickstarter très contenu. Euh, le pledge de base, il sera à 49 dollars, donc ça fait, je ne sais pas, 45 euros, voilà, un voilà. truc comme ça. Euh, et pas de stretch goal, mais peut-être quand même des surprises, et une grosse, <rire> ouais, une grosse animation pendant, le, pendant la campagne. On va faire des lives pratiquement tous les jours. Euh, le, la meilleure publicité pour ce jeu, c'est encore, de, de, encore de, des, pouvoir y jouer. De, de pouvoir y jouer, ouais, de, de montrer de des parties, le que les gens voient que les parties sont différentes, qu'elles sont, et puis euh, chaque héros amène euh, des tas de nouvelles, euh, des nouvelles choses. Donc, on va essayer de varier dans les parties euh, les héros qui, qui jouent. Là, pour cette partie, euh, pour aujourd'hui, on va jouer avec euh, les six héros de la boîte de base euh, voilà. de, boutique. de Dugun, Tzu -Chao, Derin, Kilgore, Goldar et Guayen. Vous en découvrez des nouvelles, et Colette voilà. en est une. Oui. Hein, on a vu aussi, euh, j'allais dire, j dire Non. C'est <rire> bien une taupe, hein, c'est mais... une taupe, c'est une taupe. <rire> si je le dis en anglais, ça passera moins. Alors, vous le voyez, on va se faire un, une petite équipe parmi ces champions. On va jouer avec 6, c'est le niveau euh, rencontre amicale entre guillemets. Voilà, hein, c'est-à-dire que dans, dans, le, dans, le, dans le, la version compétitive du jeu, les gens arriveront avec 5 champions. Euh, chacun ses cinq champions à lui. Mm -hmm. Quelqu'un d'autre va arriver avec ses cinq champions. Peut-être qu'il y en a certains qui seront communs, mais ce n'est pas, pas grave, mm -hmm. puisque le jeu, le background, euh, mais on, on l'explique, on y reviendra. Dans le papotage. Euh, voilà, dans, dans, dans le papotage. Euh, quand c'est en, en mode compétition comme ça, en un contre un, il euh, y a un joueur qui va euh, bannir un des, des champions de l'adversaire. Mm -hmm. L'adversaire lui-même va bannir euh, un, un autre champion, ce qui fait qu'il ne vous reste plus que quatre champions chacun. Ouais. Et puis, à mon tour, je drafte. À ton tour, tu draftes, à mon tour, je draft, jusqu'à ce qu'on ait trois champions. Donc, au final, on se retrouve avec trois champions parmi les cinq qu'on avait et deux autres qui ne seront pas utilisés Ils pendant pas la part. partie. Voilà. Voilà, et donc, donc ça compétitif. sera le mode compétitif. Ce sera ouais. comme ça. Donc, on pourra vraiment choisir les cinq champions qu'on veut vraiment maîtriser. Pour mm -hmm. Et puis, il y a un mode un peu plus convivial euh, qui permet de, <rire> de ne jouer, enfin convivial. <rire> oui, oui, pour une vrai, façon, mais voilà, Mais qui permet de jouer avec euh, ce qu'on a. Qu a. Et donc, à ce moment-là, on drafte parmi tous les champions qu'on mm -hmm. a et c'est ce qu'on va faire ici. L'avantage c'est que euh, on n'a pas besoin d'avoir plus d'une boîte, il n'y aura que des champions différents oui. euh, et, et, et ça marche très bien plaisir aussi. Hein. et Il y a de quoi se faire plaisir et c'est ce qu'on va faire, on va, on va drafter parmi six personnages. Six Alors, personnages pour une équipe de 3 et 5 points de victoire à marquer. La première chose à faire est de tirer le premier joueur, ça a son importance à la fois dans le draft pour le first pick, celui qui va choisir en premier et celui qui va entamer le bal. Euh, tu es du côté des épées voilà. voilà, et je toi, tu es, t es du côté des, de hache. des haches. J'aimerais bien choisir en premier pour une fois. Hein mais... Ah, c'est ça c'est eh ben, Je écoute. suis premier joueur, okay. ce qui veut dire que, que c'est toi pic. qui auras le first pick et tu connais mon first pick. Je te le prends parce que je ne veux pas que tu me tatanes la cuir avec Guayenne. Je vais prendre la magicienne. Tant pis, je ne sais pas la jouer, mais tu Il a pris pas. mon first pick. <rire> c'est dégueulasse. Pas. Ça y est, j'ai fait Queen de lion. <rire> ok. Eh bien, au moins. Voilà. Okay. Donc, il a choisi l'aile. Goyenne qui arrive donc avec ses 6 cartes, 2 x 3, puisqu'il y a 3 essences, la création, la destruction et, et la manipulation. La manipulation. Euh, donc 3 x 2, 6. Et puis on va mélanger les 6 de nos 3 héros, 3 x voilà. 6, 18. Et ça, ça du nous, voilà. Notre, notre premier deck. Eh bien, écoute, je vais prendre, je vais dans ce place. cas, je vais prendre Derine. En premier. Ah, bon bah, du coup je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Voilà mes trois essences. Et du super, du gaz. C'est à toi. Et c'est à moi. Eh bien écoute. Euh... Je devrais <rire> <Je rire> pas te laisser. Euh... Ah, zut, j'ai encore le temps. Donc, dans les deux cas, je vais prendre mon, mon favori à moi. Je vais prendre Tzu Chao, le, le tigre. tigre. Ouais. d'accord. Donc, j'ai pris Deryn. Pourquoi? Parce que euh, elle est, elle est le, rôle, le rôle de Guayane c'est de faire des dégâts à distance oui. et de pouvoir se déplacer. Et Derine a aussi ce côté là. Donc, elle va jouer un petit peu le rôle de Deryn. De, de Guyenne. Et du pas coup, eu. comme tu as pris Xu Chao, maintenant je vais prendre l'équivalent d'une un, sorte de tank. Et bon, les trois sont sont, sont relativement costaud. costauds. Mm -hmm. Un que je maîtrise bien, que j'aime bien, c'est Goldar. Donc je vais prendre, euh, je vais prendre Goldar. Ok. Donc je décide de ce qui va te rester. Ah, attends, parce que ouais, c'est vrai que après je choisirais oui. pas. Donc. Hmm. C'est pas si évident parce que si je prends Goldar, il va certainement prendre Kilgore et me laisser Dougroon, ce, ce qui me fera deux gros lourds. Euh, Kilgore a l'avantage, lui, de euh, régénérer, mm -hmm. euh, de pouvoir lancer des, des personnages aussi, donc euh, de, de favoriser. Goldar, lui, ne bouge pas. Non, je reste sur mon choix. Je, je, je choisis Goldar. Eh bien, effectivement. Le cas échéant, je préfère encore te laisser une équipe plutôt lente avec. Plus lente que la dernière que j'ai jouée. Plus lente, exactement. Ça va être totalement différent. Ah bah... On n'a pas du tout, du tout les mêmes cartes. On mélange nos 18 cartes. Euh, Est-ce que c'est maintenant qu'on met les défis Oui, Léo. absolument. C'est okay. maintenant qu'on met les défis. Donc, euh, on, va, on va tout de suite le faire. Donc Je mets d'abord sur la case 1. et ouais. Nous avons contrôlé la zone de destruction, qui est la zone rouge centrale. Centrale. Et le deuxième… Donc, contrôler, ça veut dire avoir plus… Plus de champions dans la zone que son adversaire. OK. Si on en a autant, on ne contrôle pas. Si on en a moins, on ne contrôle pas. Euh, contrôler la zone de création, donc la zone jaune, c'est pareil. C'est pareil, c'est du contrôle. Donc, on n'est pas du tout sur les objectifs, enfin, sur les défis qu'on avait eus jusqu'à présent. Tout à Et fait. Et c'est ça aussi l'intérêt du jeu, c'est que les défis varient, ce qui fait que les parties ne se ressemblent pas. Mmh. Donc, il faut qu'on place nos personnages. Nos personnages. Personnage. En sachant que c'est toi qui vas faire la mise en place en premier, c'est ça ben, Je suis le premier joueur, donc oui, je vais, de, je vais avoir cette, ce, ce handicap. Euh, qui place les pièges en premier C'est le premier joueur qui les place en premier. D'accord. Donc, je vais placer... Il y a six cases de pièges. On va en mettre deux chacun. Il y en aura je toujours deux. Je vais en mettre une ici et une ici. Voilà. Alors, on met les, cases de, les zones de pièges ben dans oui. les cases de, de pièges magiques. Ben oui, oui. oui Ils sont au nombre six. de six. Je vais en mettre une là parce que je ne vais pas te favoriser non plus. Et puis forcément, puisque c'est ici que ça se passe... Voilà. Je vais donc, piéger euh, l'endroit. C'est miroir, en fait. Ouais, hein. c'est miroir pour l'instant. Donc, il faut bien mélanger ces cartes. Ensuite, bah, ça va être à moi ouais. de piocher mes cinq cartes. Et euh, on a du mulligan. Donc, je pourrais, euh, mm -hmm. je pourrais défausser jusqu'à 5 cartes et rep repiocher le même nombre pour avoir cinq cartes en main. En sachant que les cartes défaussées dans ce jeu-là le sont jusqu'à ce que le paquet soit épuisé. Et qu'on doive en piocher, revient. revenir. Donc, ça. les cartes sont passées par... Pour un petit moment, 3, 4 tours environ. C'est ça. Voilà, je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais découvrir. Et éventuellement, Mulligan. Euh, je ne vais pas le faire. Alors, normalement, tu attends que je le fasse. Ah, parce que ça peut avoir une influence. Si tu vois que je défausse, par exemple, des cartes de réaction, tu dis, ah, il n'a vraisemblablement pas de cartes de réaction, donc ça m'intéresse. Ah, oui, d'accord. Tu vois, donc normalement, okay. le, le, le truc, c'est que le premier joueur pioche, il défausse s'il le veut. Euh... Oh, il y en a qui vont faire mal, mais pas je vais, je vais défausser des cartes. OK, euh, je vais défausser. Je vais défausser deux cartes, okay. donc je défausse en avant de Dugroun, ouais. et Embuscade, qui est une carte réaction. Qui te et je pioche deux cartes. OK. Maintenant, c'est à toi. Eh bien, j'en défausse deux et je défausse, figure-toi, deux bleus. Ah. Deux bleus de Kilgore, bien bourrin, mais absolument pas suffisamment mobile pour moi. Très, très bien. OK. Alors, rappelons qu'on ne marque pas de, de défi pendant le premier round, c'est-à-dire nos deux premiers Tour. tours. Mmh. Mais à partir du deuxième round, euh, on peut marquer des, des, des défis. Alors, euh, je vais maintenant me placer. C'est toi qui décides comment tu te places. Oui, en sachant que là, pour l'instant, on part sur des défis contrôle. Donc, ça veut dire euh, prenez la colline. Est-ce qu'il y aura d'autres types de plateaux non, pour l'instant il n'y aura qu'un type de plateau, mais à l'avenir, euh, bien pourrait, sûr, c'est possible. Y avoir d types d voilà, d'autres types d'arènes. Pour l'instant c'est celle-ci. Euh, alors je vais maintenant placer mes, mes trois champions. Évidemment, je regarde ce que j'ai. Il euh, faut que j'ai une vague idée déjà de ce que je vais faire mmh. pour. Euh, euh, voilà. Donc je vais mettre lui ici. Mmh. C'est là où ça commence à se mettre en place parce que bien, vous l'avez peut-être, j'allais dire bien évidemment, non pas bien évidemment, vous l'avez peut-être deviné, il faut non seulement faire matcher euh, les cartes entre elles, mais les couleurs entraînent, puisqu'à chaque tour, on peut jouer une bleue, une jaune, une rouge dans un ordre ou dans un autre, avec les bons personnages aux bons endroits. Donc il y a un petit côté euh, puzzle game qui, bah, qui demande à être maîtrisé. Voilà, j'ai placé mes trois personnages, donc à toi de placer tes trois personnages okay. en fonction des miens et en fonction des cartes que tu as en main. Je vais faire. Je vais faire ça, ça, Et en fait, pas du tout. Si, voilà, comme ça. Tu es placé Oui. Et eh bien voilà, la partie commence. Attends, attends, attends, t'es un méchant, toi, t'es un peu traître comme garçon, donc il faut que je me méfie de toi, donc, je vais <rire> mettre euh, Goyenne euh, un peu ailleurs. OK, ah, tu me diras, je la mets en face de ta chasseuse. C'est pas non plus une super idée, mais, mais bon, allez, c'est fait. Vas-y, tour 1, tour 1, tu as tes trois essences. Je vais commencer par l'essence jaune oui. et je vais jouer mes loups de mer. Alors, loup de mer, c'est du côté de Goldar que tu vas pouvoir activer en le déplaçant de 2 si tu veux. Puis un effet de pioche 1, et tous tes alliés gagnent enfin, force d'attaque plus 1 et déplacement plus 1 jusqu'à la fin du tour. Tu vois, pas mal, hein Pas mal. Donc. Tu rends mobile ton équipe. Je vais le déplacer de 2. 1, 2. 2 Dans rap, la zone de destination. Je pioche une, une carte. carte. Ouais. Ils sont, ah bah oui, là, ils sont détendus du mobile, pas qu'un petit peu, les droits. C'est les loups de mer, qu'est-ce que tu veux Mais t'inquiète. Et tous mes alliés gagnent plus un en déplacement et plus, plus un en force, force d'attaque. Ouais. Vous allez voir, hein, très vite, on va arriver au contact. <rire> Ce qui n'est pas forcément toujours drôle, hein, ça dépend pour qui. Donc... Euh, Super fantaisie drôle. c'est pas toujours drôle. Donc tu as dépensé jaune, il te reste rouge-bleu. En sachant que si tu joues des cartes en réaction, des cartes qui sont sur fond bleu au lieu d'être sur fond jaune, tu te manges une essence que tu n'auras pas pour le tour d'après. C'est ça. Alors... Donc ils ont plus un en dégâts. Hein. Mm -hmm. Alors là... J'hésite, j'hésite, j'hésite, je ne laisserai rien passer, <rire> rien. Je vais te faire manger de la jade, du jade, pardon, de la glace, du feu. Jusqu'à ce que as ton encre rouille. Et se désagrège. Je vais jouer. Tu un peu plus d'armure que moi, quand même, Tu hein, as yep. une équipe de bourrin. Toi, oui, tu as une équipe de résistants plutôt. Donc, il faut que je la joue objectif. Focus, Guillaume, objectif. OK, la okay. zone de, de création, c'est bien. Ce sont bien ces trois cases seulement hein. la zone de création. Oui, c'est les trois. C'est ça, c'est ça. Ici. Exactement. OK, un, deux. Oui, la difficulté est de réussir à tout faire matcher, protéger, attaquer, faire les objectifs. Les cartes qu'on a en main non utilisées, elles vont dégager. Ouais. Euh, bien. Ça y est, tu lances ton attaque Com combo. Ouais. Je vais faire. Ouais. Ça me fait pas attendre plus longtemps je le crains je crains pour l'avenir de mes figurines c'est vrai allez rouge pour la horde ça va pas faire grand chose ça va pas faire grand chose là je fais comme guillaume la partie d'avant là je réfléchis beaucoup <rire> tu crains ma fureur t'as vu hein, quand t'as pu goyenne tout de suite ça retombe ouais, hein, le souffle oui, hein. non bah écoute. Je vais faire. Généralement, je fais un bon premier tour, puis après, je m'écrabouille. Donc, t'inquiète pas, tu ne crains que le premier. <rire> non, parce que j'ai une attaque qui me donne un bonus après. Ouais. Mais je ne suis pas sûr de, de faire derrière une attaque. Donc, je me dis peut-être... Euh, Autant faire une jouer, grosse jouer, attaque. Jouer les trucs différemment. Euh, ah oui, j'ai plus un quand même. Hein. C'est ça, j'ai plus un en attaque. Oui. Hein. Bon, écoute, je vais faire ça alors. Je vais faire... Je vais faire bleu. Mmh. Je joue. Déclencher le piège de Derine. Donc tu te déplaces de 2. De 2 ou 3 même. Hein. Oui, puisque tu as plus un bien vu. De 2. Ok, tu es dans la zone de destruction. Jusqu'à 4 de distance, tu fais une attaque à 2, plus 1, 3. Et je ne suis pas dans un piège, donc de toute façon, il n'y aura pas les bonus. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire sur elle. D'accord. Donc tu vas te prendre 3 de dégâts. Sauf je, si tu veux réagir, je vais effectivement réagir ou pas. Ça y est, il commence à me faire suer, t'es pénible. Tu n'es pas dans un piège, tu n'auras pas d'étourdissement, mais voilà. Ah, ça y est, il me fait suer. Il me fait est-ce que je dois le faire Là, tu m'as pris, tu me fais trois points de dégâts. Hein? Oui. Et il te reste une activation. Oui. Et ça veut dire que si je la paye, je ne pourrai pas faire ce que je veux derrière. Et bien, je vais me les prendre. OK, donc tu prends 3, oui. donc euh, déjà plus qu'à la moitié de ses points de vie. Oui. Et enfin, il me reste une action rouge, rouge. et pour cette action rouge. C'est aussi simple que ça, hein. il n'y a pas de dé il n'y a pas à chercher 1014 heures, il y a éventuellement les dégâts moins l'armure, là elle a une armure de 0 c'était trois points de dégâts, j'aurais pu jouer une carte sur fond bleu en réaction, je ne l'ai pas fait, je prends mes trois points de dégâts, on continue, c'est voilà. Et pour la dernière action, la rouge, je vais faire une action standard, ah. qui est une action de sprint. D'accord. Alors j'ai deux de sprint, mais comme j'ai mon plus un, je vais pouvoir sprinter de 3 trois. trois. Donc je de me déplacer de 3 avec mon 1 D'accord. Et donc tu vas faire 1 2 3 donc, tu essayes de jouer les deux objectifs. Voilà. Tout le monde l'a bien compris. Je défausse mes cartes et j'en pioche 5, et c'est à toi. Ok, ok, ok, ok. Euh, alors, est-ce qu'il est possible. Est-ce qu'il est possible de jouer correctement tout ça Oui, il est possible de jouer correctement. Tout ça, 1, 2, 3. Pourvu que ça passe, parce que là, je vais ça va me coûter cher. Je vais utiliser une action standard avec mon énergie, mon essence bleue. Oui, cette essence me permet de faire un déplacement de 1 et plan 1. Donc plan 1, je vais prendre une de mes cartes. Tu vas mettre sur le dessus des cartes. Je la deck. mets sur le dessus, donc de je suis pioche. sûr de la piocher autour d'après. D'accord Absolument. Déplacement 1, c'est Tsu Chao qui va venir jusqu'ici. C'est bon mmh. Ensuite, je vais... Euh... ah attends, attends, attends, attends. Oui, mais non, parce qu'après, il ne serait plus adjacent. Euh, ensuite, ouais, je vais la jouer. Je vais la jouer vraiment couillue hein, quand même, hein, parce que... Bon, tant pis. Je dépense jaune, je fais matraquage. Donc, je me déplace de 1. D'accord, avec, avec Kilgore, Kilgore. j'ai un personnage adjacent, ah non, c'est pas celui-là, pardon, pardon, pardon, pardon, c'est pas matraquage, c'est lancé, excusez, excusez, excusez, excusez, excuse donc tu peux te déplacer jusqu'à de deux. deux, voilà, donc je vais faire un, deux, je viens sur le piège quand même, <rire> ah, tu vas devoir défausser une carte de Kilgore, et de eh bien je le fais avec mon matraquage. Euh, c'est moi qui ai pris le piège, donc je mets un piège ailleurs, hein, c'est ça Tu mets un piège ailleurs tout de suite, voilà, et tu remélanges celui-ci avec les autres. Ok, voilà. donc ça c'est fait pour le piège, c'est réglé. Euh, J'ai ensuite un, un allié adjacent qui peut effectuer saut 3. D'accord. Alors, regarde bien à quel point je suis fou et crétin, mais bon. 1, 2, 3. Sur la zone de... Je me prends le piège. D'accord. Un point perds de vie. Un point de vie. Un point de vie directement pour. Alors non, tu, tu, tu, tu prends un dégât de point de vie et celle-ci, c'est un piège. Ah Donc oui, pardon, tu, exact, tu vois... oui, excuse. J'en mets un autre. Tu en remets un autre, voilà, et, et tu le remets mélange tout ça, oui, oui tu as raison, j'étais en train de me mettre le dégât direct. Voilà. Donc mon lancer est fait et éclair de jade, je me déplace de deux, mais je ne me déplace pas de deux. Oui. Ah non, ça marche pas de toute façon, je ne contrôle plus là, la zone rouge. Hein. Puisque tu, ouais. tu es sur la zone rouge. Par contre, je contrôle la zone jaune. Ah, ça marche pas. Je m'en fous. Qu'est-ce que euh... tu veux faire Ah, si. Mais si, très bien. Si, si, très bien. Donc, je ne me déplace pas. Et est-ce que tu veux réagir Donc, éclair de jade. J'inflige des dégâts à toutes les cibles. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous deux. Jusqu'à ce que vous soyez mal en point, donc la moitié de vos ah, points de ça, vie. Ça, c'est beau. C'est une très, très… Et alors, en fait, réagir ne pourrait me servir Ah ouais. Enfin, ne pourrait pas m'empêcher de me prendre ces dégâts parce ça. que tu m'infliges des dégâts jusqu'à… C'est direct. Donc, ma défense ne servira pas. Donc, donc je ne vais pas réagir. Je suis okay. obligé de me les prendre, ce qui est donc une grosse attaque que voilà. tu me fais. Parce que Goldar un... s'en prend 4. C'est très, très bien. Donc, Goldar s'en prend 4 et euh, dérive s'en prend 3 puisque oui. c'est arrondi au chiffre supérieur. Eh ben, et ben voilà. Eh ben écoute, j'en suis pas mécontent, je défausse. 1 2 3 4 5, je t'avais dit hein, un premier tour nickel. Je me suis pris les deux pièges rien que pour que tu n'aies plus le, le contrôle. Tu es le je suis le premier joueur, pas... donc à la fin de ton tour, on dé... décale. Les et objectifs, au début les Alors le nouveau objectif, c'est contrôler la zone de déploiement et demi. On n'y est pas encore. On est pas. Mais là, maintenant, on va quand même contrôler, vérifier les, les, les conditions, euh, voir si on peut marquer des défis. Est-ce que je contrôle la zone de... C'est au début de mon tour, donc c'est uniquement pour moi qu'on regarde. Est-ce que je contrôle la zone de destruction Non. Non, parce que j'en de, ai deux et toi, tu en as deux. Ouais. Est-ce que je contrôle la zone de création Oui. oui. Tu en as donc, un on un. le retire et, et je marque un point. un point de victoire. Et ça y est, il a ouvert le score, 1-0. Voilà. C'est parti, ça va faire mal, bien sûr. Okay. Il va la jouer finement. Il faut que je la joue aussi, si ce n'est plus finement que lui. On se bat bien pour la zone de destruction. Mais bon, là, il y a quand même deux points de victoire hein, sur cinq. Hein. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais. Et on gagne aussi un point de victoire si on met KO un joueur, un, un champion. Exactement. <rire> Ceux qui nous suivent en live, ils ont... Ah, comme tout à l'heure, le premier tour est top. Voilà, c'est bon, Guillaume a fini de jouer. <rire> J'ai fait un premier tour bien optimisé, le reste sera catastrophique. <rire> le deuxième tour va vous surprendre. Plus à ce... Oui, c'est vrai, on est même plus surpris. Ce n'est que Bill Vesey. Ça, ça serait quand même bien. Hein. 3, 4, c'est bien ça. Il ouais, faut que ça tatanne. Ok, à toi, Léo. Bien, c'est à moi. Ouais. Euh, hmm. J'essaie de voir. Ok. Tant que ça bouge, frappe. Là, il faudrait que je dépense quoi. Ah oui, ça ou ça. Mais après, du coup, je l'ai dans l'os. Et après, je l'ai dans l'os, sauf si. Ok. Mmh. T'essayes hein, de gagner, hein oui. Je ne pas te laisser faire, hein Non. Léo, pour moi. <rire> Glisse sur une peau de banane, juste là. C'est la tour de Dol de, de Goldar. Dol Guldur. De Dol Goldar. Tu veux vraiment me, me, me <rire> Bon. Non, je vais je vais jouer d'abord du bleu. OK. Et je vais jouer trac. Ah oh, purée, Deryn, tu l'aimes bien aussi hein. Elle se déplace de 2, tu peux piocher 2, plan 1, donc ça veut dire que tu peux garder une carte. Et regarder le ton piège et le placer sur n'importe quelle case piège libre. Euh... Je crois que je ne vais pas me déplacer. D'accord. Par contre, je vais piocher deux cartes. Deux cartes. Et, et je vais pouvoir en mettre, en une, mettre de une de côté. Donc, ça va me donner un peu plus. Et là, il te reste jaune rouge, pour information. Ouais, C'est ça. Je reste jaune, zone rouge, jaune rouge. Donc, je vais mettre une carte en plan. En plan. Ok. Et ensuite, il faut que je regarde dans les jaunes rouges, ce qui m'intéresse le plus. Parce que maintenant, tu, tu vas pouvoir là. jouer. Ouh, déjà, la première, ce n'était pas une attaque. <rire> voilà, déjà, c'est bien. Il n'y a pas de... Je ne t'ai pas posé la question, mais là, je la pose pour être bien sûr. Il n'y a pas de zone de contrôle. On peut se passer les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité, de trucs comme ça. Pouf, tranquille, déplacement aisé. C'est-à-dire que si toi, tu veux te déplacer ici autour de moi... Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. il n'y a pas de zone de contrôle. On, il n'y a pas de zone de contrôle, on peut passer à travers ses alliés, okay. on ne peut pas passer à travers bah, non. les ennemis. <rire> voilà. bah, non. Ce serait quand même un, <rire> peu, trop, un peu trop facile. Oui. Donc, en jaune... ah oui pour Johnny McNabb so sorry we speak in French of course so we have to speak in English in order to describe the super fantasy brawl if you want well <laughs> yes well this was meant to be to be shot in French because yes, we we're going to have some other videos in, in English, English like many others so don't worry you'll have plenty of Demos in English, in English. But in this English video, you don't have my French accent. And that's a pity. Yes. We're going to miss that. À toi, mon bon Léo. Oui, alors, euh, j'espérais pouvoir faire plus que je ne peux faire et malheureusement, non. Il faut savoir se contenter. Donc, je ne pourrais pas faire absolument tout ce que je voudrais. Tu veux mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Tu vas me laisser contrôler la zone de destruction faut pas te laisser contrôler quand même faut pas exagérer quand même et bien alors tu seras mis K.O. <rire> voilà sache le non non non non non non non non je vais faire euh, comment je, où je peux me mettre Moi, je suis prêt. Je vais jouer. Je vais jouer rouge. Ouais, je vais faire ça. OK. Volet de carreau. Décidément, Derine est hyper active en ce début de match. Tu peux te déplacer de 2 Je vais me déplacer de 1 OK. Boum. Volet de carreau, c'est-à-dire que… Il faut tu que je sois apporté deux, deux ou, ou trois. Donc, deux fuit. minimum jusqu'à trois. Donc, euh, du coup, euh, Goyenne est pile poil dedans. Non. Elle pas, se... euh, non. Euh, ah oui, ah. il pourrait y avoir Goyenne. Ah oui, c'est vrai, ça, tu as raison. Ah, merde, mais Guillaume, Goyenne. ferme ta grande bouche Elle se prendrait combien, là Bah Pas beaucoup. Trois Oui. Et, et il ne reste que. Que trois. Oui, mais d'un autre la côté, il n'y aurait plus la pousser. C'est vrai. Et la poussée, ça t'évite de, de marquer euh, deux points, tu vois. Grande... Donc qui Soit c'est sur elle, mm. et donc je peux te dégommer. Mm. Soit c'est sur lui, et là je te pousserai de plus deux, c'est ça ouais. Donc tu te prendrais trois. Ouais. Tu serais à combien euh, Tu serais à quatre. Ouais. Il a à quatre. Non, non. Je, je fais sur Gwen. Gwen OK, tu as des pensées rouges oui. Eh bien, euh... est-ce que tu réagis Eh bien, eh bien, je vais réagir avec mon bouclier arcanique. Non. Si, si, tu peux le faire. Bah non, parce que ça me fait un et tu as poussé deux après. Non, non, non, mais tu as ça te fait deux. Comme je suis à distance de 2, ça te fait 4, donc tu ne prends pas les 3. Ah oui, c'est vrai. Et après, tu as la poussée 2, tu te la prends quand ça. même. donc je me prends les deux seulement. Voilà. Donc 3, 4, 5, je ne suis pas KO. OK. Voilà. Et enfin, bah, ce que je vais faire, c'est que. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je passe là dedans. Oui, parce que ce que je voulais faire, en fait, c'était te pousser là. Oui. comme ça, tu étais plus dedans. Mmh. Et ensuite, j'avais une attaque avec euh, le nain qui pouvait se rapprocher ici. Euh mais qui ne te faisait qu'une attaque de 2. C'était pas mal aussi, mais c'est pas grave, ça n'a pas marché. J'avais l'opportunité, et tu m'as bien, bien trompé. Euh... <rire> tu m'as bien trompé, mais, mais, mais c'est pas que... grave. Je vais faire mon action. C'était fourbe. C'était fourbe, C'était fourbe, mais tu as raison, ça fait partie du jeu. Je vais faire mon action standard, je vais me déplacer de 1. ouais ici, et tu reviens. Et je vais régénérer de 1. Ah oui, d'accord. Une action oui, standard jaune. Fourme. Donc j'ai, je reviens à deux points de vie pour des au règles. lieu de 3. Okay. Voilà. Okay. Ce n'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible de jouer. Euh, alors. 3, 4. Ah, ça y est, j'ai déjà fait le tour de mon deck. Ok. Non, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. À moins 2, Non, c'est pas une Alors, bonne idée. Alors, au début de ton tour, est-ce que tu contrôles la zone de destruction Non. non. de 2. Et c'est tout pour l'instant. Oui. Et c'est tout. Donc, euh, deux solutions. La première étant peut-être la meilleure. Voilà, j'ai mis cinq cartes. Ah oui, mais non, ça marchera peut être pas. Ça marchera peut être pas. Euh... Alors, je vais faire. Je vais faire une avance inexorable avec l'essence rouge de la destruction sur Kilgore qui dit que je me déplace de 1. Donc, je vais venir du côté de Derin. Mm -hmm. Euh, ensuite, à une distance de 2, je fais une télékinésie 1, un. donc oui. sur Derine, je te mets dans le piège. Oui, pouf, que tu te prends comme c'est pas, euh, c'est pas une, une attaque qui fait des dégâts, je peux pas en dire quelque chose. Je peux pas me, me, me protéger, tu vois, c'est pas une attaque, c'est une cible en fait. Oui. Hein. Ah tiens, tes routes. Donc je peux pas me déplacer jusqu'à la fin de ce tour, mais à mon ouais. tour, euh, ouais. voilà donc. Donc, on un va point je me prends un point de dégâts. Donc, cette fois ci, je repasse à 3, à 3 et je vais replacer un piège. Oui, passer ici. Donc. Bah oui, et tu en mélanges les autres. Voilà en sachant que en sachant que je prends maintenant la place que tu avais à l'origine. Donc, me voilà près de toi. Euh, il te reste le bleu et il reste le bleu que je vais utiliser pour faire plan en action standard. Donc, je vais mettre une carte dans ma défaut enfin, dans ma pioche pour la récupérer autour d'après et je peux me déplacer de 1. Hein. Euh... Et voilà, je jette les deux autres et je pioche 5. C'est à toi. Donc, c'est à moi. Alors, c'est la fin du tour avant, oui. avant que ce soit. On déplace les, les, les, défis. Les, les défis et on en révèle un nouveau. On en révèle un nouveau qui est avoir un champion dans les deux zones de, de déploiement. Ah, aïe, aïe, aïe, j'aime pas ça. Enfin, tu me diras, ah, Alors, est-ce que, que je contrôle trop la trop. zone de destruction non. non. Là, c'est toi qui la contrôle. Ouais. Est-ce que je contrôle la zone de déploiement ennemi Non. Voilà. Donc, maintenant, il faut réagir. Réagir. Parce que je pourrais gagner deux points de victoire si tu me laisses dans cette configuration-là. Bon, ça m'étonnerait que tu Deux laisses... points de victoire Ben oui. Contrôler la zone de destruction, c'est deux points de victoire. Et là, ah oui. on est deux et toi, ah tu es oui, tout seul. Bien sûr. Ok. Mais il suffit soit que je t'en pousse un, soit ça. que j'en je place un. Tout à fait. Voilà. Pour l'instant, personne n'a monté de niveau, hein, puisque les, les champions, comme vous ne l'avez peut-être pas encore vu d'ailleurs, sont recto verso. Et du coup, bah, il gagne un petit avantage quand il réussissent à, à exterminer enfin pas vraiment exterminer, à sortir, à mettre KO quelqu'un. Euh, ça peut donner des avantages supplémentaires et ça peut même parfois donner des points de victoire quand il y a certains défis qui sortent avec ce genre de ayez deux champions euh, qui ont monté de niveau. Exactement. Par contre, quand on meurt, au revoir. <rire> ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça serait parfait. Bien. Je t'en prie, laisse-moi jouer après. Ou même maintenant tout de suite là. Non? Ouais. Tu veux pas me laisser maintenant là juste? Oh c'est bon ça, c'est bon. Viens. Viens, viens, viens. Allez Léo. Come on. Come on. Je yeah. <rire> suis prêt. Oh celle-là, je la sens bien. Oh bon, celle allez. Je la sens bien. On va. Je vais jouer. Fuite tactique. <rire> Je savais bien que ça avait fait peur. Alors, Derine peut se déplacer de 3. Elle va se déplacer de 2. Elle revient dans la zone. Ok. À une distance de 2, elle a une force d'attaque 2. Donc sans, je vais faire sans ligne. Sur, sur... Euh, tout. Ouais. Il a déjà pris des dégâts oui, oui il a déjà pris un point voilà. et après l'attaque, tu auras le droit à une charge 2. Eh bien, écoute, euh, d'accord. OK, tu très prends. bien, j'encaisse. Me voilà à 3, te voilà à 3 et maintenant, est ce que j'ai envie de faire une charge? Pour l'instant, je suis dans la zone rouge, mmh. donc je t'empêche de, de marquer, de marquer. C'est pas grave. Il me reste rouge et bleu. Est-ce est que je fais une charge de 7 C'est la... pas la peine. Est-ce que je fais une charge de 2 Il y a combien de points de vie Il est à 3. Ouais, sur 9. Il reste encore 6 tout. 6 ouais, tout. Il faudra quand même pas mal avant de... Ces six soucis sont pas soucis. Bien. Bleu rouge, rouge bleu. Je vais faire, je pense. <rire> je lui ai mis un peu la pression. Il me reste deux. Hein. Vas-y, craque. T'as le droit de passer. Non, <rire> non, coup, si je fais mon charge charge, euh, c'est contrôler la zone de déploiement ennemie. Donc, c'est quand même euh, ah bah là, absolument... tu l'aurais presque. Hein. Je... Ouais, mais non, je ne la contrôlerai pas. Parce bah que non, mais ça voudrait dire que je ne peux pas partir. Ouais. Parce que si, du coup, tu fais une charge 2 et que je m'en vais, c'est toi qui contrôles la zone. Ah, à il ne reste plus qu'un point à elle. Oui. Mais je, je, je suis plus qu'à à, à deux ici, quoi. Wow, pas grand-chose, Il hein. faut savoir perdre deux, quelque part pour gagner ailleurs. Il faut savoir perdre un peu pour gagner beaucoup. <rire> J'essaye, Léo, je suis désolé. Je fais du trash talking, c'est comme ça que je peux <rire> espérer gagner. Bon. Allez. Je peux pas faire grand-chose hein, de vraiment optimal, là. Donc, je vais faire des trucs simples. Je vais te taper, puis te taper, te mettre KO. Ben oui, ça me fait aussi des points de victoire. Hein. Ouais. Exactement. Je vais faire en rouge. Un harponnage. Oh, J'aime pas quand il commence ça à deux, deux déplacements. Il faut que tu sois en ligne droite à une distance jusqu'à 3. Tu fais une attaque à 1 et ensuite tu fais une attraction 2. Euh, OK. Donc, tu te déplaces jusqu'à 2, Amigoldar. Hum. Amigoldar, montre nous ton encre. Alors Si je venais là, par exemple, mm -hmm. serais... je ferais 1 et puis je te ramène ici. Oui, tout -ce à que fait. que ça m'intéresse Et euh, oui, tout à fait. C'est pas intéressant. Je reste là. OK. Donc, je te fais 1 plus Attraction de... 2. 2, ça veut dire que tu te te prendre 3 de dégâts. 3 sauf de si dégâts. tu réagis... Euh, donc tu restes ici... Ouais. Et je me prends 3 de dégâts. Un d'abord, puis ensuite 2 avec la cause de l'attraction, puisque tu es contre moi, donc je t'écrase contre bon, moi. Bon, alors je vais le révéler, parce que, parce que je ne suis pas sûr de, de l'appliquer correctement, mais si je fais vengeance... Normalement, après l'attaque. Si, si la cible n'a pas été mise hors de combat, tu subis aussi les dégâts de l'attaque. Donc là, c'est l'attaque. Ouais. Donc avant l'attaque, je vais te faire un. Ouais. Donc si tu fais ça, je vais me prendre un moi aussi. D'accord, tu vas te prendre que 1. Ouais. Et tu moi, je ne prendrai pas les deux en plus. Ouais, exactement. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. Alors que… Euh... Est-ce que tu veux faire ça Alors que là, je me prendrai que deux… Non, vas-y. 3. 3. Oui. Donc, je t'ai fait mon attraction 2. Il me ouais, reste... Tu m'as foutu un bon gros coup de boule et ouais. te reste bleu. Il me reste le bleu. Ouais. Puisque j'encaisse, hein, pour l'instant, j'encaisse. Hein. Janquille, même tu as raison, Germain. Avec une encre, on dit janquille. Je vais faire en bleu. Ouais. Je vais me déplacer de 1 avec... Goudroune. Non, Dugrun, pardon. Dugrun. Et je vais faire un plan, un plan 1, donc je vais planifier cette carte-là. Okay. Et je défausse la dernière, je révèle mes trucs. Et c'est à moi. Et je repioche mes cinq cartes et ouais. c'est à toi. Alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors. alors. Donc, ah, ça y est, au final, au final, au final c'était peut être pas la meilleure des solutions. Il est à 4, ça fait 4, 4 et 3, ça fait 7, ça fait 4 aussi. Ça fait 4 aussi. Euh... Voilà, on, a, on a vérifié au début, hein, tu ne contrôles pas la zone de destruction. Non, non, non. non, non, non, non tu ne contrôles pas euh... la zone de déploiement ennemi. Ça m'énerve parce que si ça foire, c'est moi qui me mets dans la mouise. Bon, et eh bien, tant pis. Alors, donc, on a dit que j'allais faire du jaune pour faire. Euh, pour faire un déplacement de 1 avec 2 et une régénération de 1. Ensuite, tu as fait quoi? Avec, tu as fait l'action standard jaune, action standard jaune. Ensuite, avec rouge, je fais double frappe. Avant l'attaque, j'ai une charge de 1, 2, 1, Une charge, c'est en ligne droite. Ah bon? Oui. Ah, Tu peux remonter. Euh, ah ben tu me diras, c'est juste que je n'ai pas besoin de faire mon rouge alors parce que je peux faire 1, 2. Oui, tu peux traverser. Ouais. Euh, ouais. donc c'est juste que je n'ai pas soigné. Donc, je fais juste mon rouge. Ça donc, fait... tu es revenu à as combien de blessures J'ai à 6. Tu fais la Tu charge. joues la charge, c'est ça Tu fais ouais. avant l'attaque charge 2. OK, donc ensuite attaque de 2 sur Deryn. Oui. Est-ce que tu réagis Est-ce que je réagis En sachant qu'après je refais une attaque à deux. Oui. Euh... Oui. Je vais faire.. Alors, vas-y, dis-moi. Je vais réagir. Je vais faire embuscade. Jaune. Ok. En buscade, ça te fait plus 1 en armure et après l'attaque, tu places Derin sur une case adjacente à celle de l'attaquant. OK, donc ça te fait plus un d armure, Donc au lieu de deux, tu prends que 1 C'est ça, ouais. deux fois 1 c'est double. Hein, c'est ça, tu as fait double. Ouais. Donc, je vais prendre deux de dégâts, 1 et 1 Celle-là, elle te compte que sur cette attaque ou même sur l'attaque double? Eh ben, j'ai plus un jusqu'à la fin du tour. Bon, j'ai plus un pour cette attaque, je veux dire. Et l'attaque, elle, elle est complète. Donc, j'ai deux fois une armure à plus 1 Enfin, tu vois, j'ai en fait, j'ai plus un d'attaque j'ai plus un de défense contre ton attaque. Ton attaque. Parce que après l'attaque double, ça veut dire que je pourrais faire deux attaques différentes. Est-ce que c'est deux attaques différentes ou une seule et même attaque euh... Ah, C'est une bonne question. Ça. Ouais. Comme ils disent après l'attaque, ça veut dire que la première s'arrête, la deuxième double ou pas, je ne sais pas. Bon, bref. Peu importe. On peut dire que ça fait deux. Parce que sinon… On... C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait que je on demande On va voir au... ouais, il faudrait que je demande. Bon, prends deux. Il vaut mieux appliquer le cas le moins… OK, ça pourrait être, ça pourrait être, c'est deux ou trois. Hein, ça après serait deux ce que ou trois. Dis. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est okay. donc à voir. De donc. Donc, toute façon, même dans les deux cas, elle ne serait pas KO. Non, elle ne serait pas KO, ça. Et ça alors après, serait... euh, je peux me placer sur une case adjacente. Oui, tout à fait. Euh... Il en reste trois. Il me le semble que c'est quand même euh... sur la carte donc, euh, le plus un va rester pendant pendant toute euh, tout en activation, en fait, mais ça reste à vérifier. Euh, Est-ce que je me bouge sur une case adjacente Non, je reste là. OK. Euh, ensuite, je vais faire bleu pour faire une téléportation de Guayenne qui fait un saut 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, euh, ensuite, je fais jaune chaîne d'éclair, donc... Euh, il faut que je me... non ça marche pas. Oh, ça si tu déçue. peux te déplacer de 2 mais... Fois, à chaque fois ça plombe. Euh, ou alors je me déplace de 1 mais ça veut dire que c'est moi qui te laisse les 1 ah, ou alors... alors je ne marquerai qu'un point maintenant sur la zone rouge. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, attends, du coup ta téléportation, elle pourrait être peut-être ailleurs. 3, 4, 5, 5 et 2, 7. que là, tu as une armure de 1, de Groon, ça lui ferait des... Ah non, il se prendrait 2 dégâts dans la face. Ça serait peut-être sur le long terme que ça serait le mieux. Hein. Ouais, donc ça veut dire... Donc, téléportation de 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ça passe. Oui. Voilà, chaîne d'éclair. Donc tu fais une chaîne d'éclairs. Tu te prends 3. Je me prends 3, 3 sur, sur Goldar. Goldar, donc moins, moins 1, ça fait 2. 2. Donc, je passe à 6, bien voilà. sûr. Et après l'attaque, puisque des dégâts ont été infligés, infligé 2 points de dégâts à un autre champion dans les deux cases de la cible. Donc, euh, Groon se prend 2 points de dégâts aussi. OK. Et ça serait bien que je continue à te faire mal comme ça, parce que, pour l'instant, je suis en train de te laisser gagner aux objectifs. Donc là, c'est la fin. Ouais. On déplace tout ça. Voilà, on révèle un nouvel objectif. Donc, avoir un champion au contact de chaque statue. Oh ah. Je, je pourrais même déjà le marquer celui-là. Non, pas tout non. à fait. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non. Il n'y a pas la mais bon. troisième. Moi, j'en ai alors, deux. Toi, t'en as deux. Est-ce que je contrôle la zone oui. rouge Oui. Donc, on point. le retire et je gagne un autre point de victoire. Voilà. Est-ce que je contrôle la zone de déploiement ennemi Non. Est-ce que j'ai un champion dans les deux zones de non. déploiement Non. Et est-ce que j'ai euh, un champion au contact de chaque statut De toute façon, ça ne marque pas encore. Non. Mais euh, dès le prochain tour, ça Allez, Guillaume, c'est chaud. Tu y es presque. Ça tient. Bon, alors, je n'ai que deux. Deux couleurs à jouer, ouais. j'ai que bleu et rouge. Donc, j'ai que bleu et rouge, donc je vais jouer des rines de Lapine. Tu que bleu et rouge, hein, c'est ça Oui, j'ai okay. que bleu et rouge. Bleu et rouge, ça veut dire que tu pourrais avoir ça. Moi là derrière, il faut que je cartonne absolument hein, parce que sinon ça va être trop chaud. Tu sais ce que je vais faire Des bêtises, j'en suis sûr. Je vais faire. Mais je le... sais pas tu rigoles, t'as rigolé. Je sens le sale tour. Ah, c'est dommage, c'est pas aussi bien que j'espérais parce que j'espérais que en plus je puisse être dans ta zone de déploiement. Ça aurait été bien ça, mmh. mais bon c'est quand même pas le cas. Je vais faire bleu, je vais faire euh, avec mon, mon essence bleu, je vais faire un Bougou. déplacement de 2 avec okay. le dougroon. Un, deux. OK. Et ensuite, tout simplement, je vais te faire. L'action standard. Ouais. OK. Euh, tu me fais un point de dégâts. Un point de dégâts. OK. K.O., tu prends ton troisième point de je victoire. Je prends mon troisième point de victoire. Elle, elle retourne dans sa zone. Et voilà, fin, fin je du défausse, tour. Fin du tour. Et je reprends. Ça n'avance pas. C'est à moi. Alors toi, est-ce que tu contrôles la zone de déploiement ennemi Non. non. Est-ce que tu as euh, un champion dans les deux zones de déploiement Non. non Alors Ah, et Dougroun, gramme de niveau, monte oui, de niveau. Tout à fait. Donc maintenant les ennemis adjacents ne peuvent cibler que Dougroun. Ouais. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors là, ça serait bien et là, ça serait très bien. Euh, et tout ça sans bouger, ce qui est quand même peut être un peu beaucoup. Ouais, non, ça, ça va faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors. Euh ah, si je fais ça, il faut juste que je le fasse dans le bon sens, Guillaume, dans le bon sens. <rire> Et ça serait parfait. Ouais, ok, alors attends, on ne bouge pas, on ne bouge pas. 1, 2, 3, c'est parfait. Ça, ensuite ça et derrière ah, il y a du monde au centre hein? ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. mais bon il n'y a plus à contrôler la zone rouge maintenant les deux les deux objectifs c'est de contrôler la zone de déploiement ennemie oui. ou d'avoir un champion dans les deux zones de déploiement un champion ça veut même pas dire le contrôler un champion dans les deux zones de déploiement et on peut marquer des points et ensuite, à partir du prochain tour, avoir un champion au contact de chaque statue mm -hmm. permet de marquer également des points. Euh, Est-ce que je le fais juste pour ça? C'est pas dans le bon sens, donc non, euh, c'est pas dans le bon sens non plus. Que je le fasse. Ça c'est bien ça. Ouais, on va faire ça. OK. Je fais 1, 2, 3. Elle est à combien, Derine Elle est à 6. Non, 5. 5 Ok. Je fais un bondissement. Euh, non, il ne faut pas que je le fasse comme ça. Parce que du coup, toi, tu ne <rire> peux plus faire ça. Ah oui, ça ne combote pas dans ce sens-là. C'est vrai. Alors après, quand, quand vous connaissez bien votre deck.. Et vos champions, si. les, les combos sont plus, okay. plus évidents parce que là, oui. Guillaume découvre le jeu. Si, si, si. Ok. Et moi, je suis lent en plus. C'est bon, t'es prêt Vas-y. Ok, <rire> je paye mon jaune quand… Non, je ne peux pas payer ton jaune. T'as dit ça tout à l'heure et t'as dit que tu ne pouvais pas le faire. Pourquoi tu ne peux pas payer ton jaune Si, c'est pas ça, c'est que l'autre carte que je veux jouer, elle est elle jaune. Elle est jaune. Ah euh, non bah Oui, c'est ah, pour non. ça. Et donc, du coup, tu peux pas faire dans un sens et puis dans l'autre aussi derrière. Euh... Euh... Non, ben tant pis. 1, 2, 3, On peut peut-être le faire comme ça. Ou attraction. Ah, ça c'est bien. Eh ben oui, comme ça. Alors à ce moment-là, on le fait comme ça. On va faire un bondissement. Donc c'est bien le jaune. jaune. Bondissement. Avant l'attaque, saut 3. Voilà. D'accord. Là, le tigre saute. Où est ce qu'il va aller? Après, il va faire un dégât de 1 et après, il va faire une poussée de 1. Ouais. C'est ça? Donc, il reste sur place. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. D'accord. Il saute en l'air pour okay. t'impressionner <rire> et il fait un point de dégât sur Derine. Est ce que tu réagis? Non, je le prends, donc je suis à 6 points. Il ne me reste plus qu'un point de vie. Okay. Je te fais une poussée de 1. Tu me fais une poussée de 1, donc je me retrouve sur ce piège. Ah, et là j'en prends 3. Ok. Donc, donc elle est mise KO. Ouais. Tu gagnes un point de victoire. Ouais. Ton premier point de victoire. Ton tigre, ton passe, tigre sur, monte de niveau. Il, est, il monte de niveau. Je dois passer, placer un autre piège. Ouais. Donc je vais le mettre. Euh. Hmm. Non, je vais le mettre là pour, pour rester quand même. Voilà. Okay. Et Celui-ci, je le remélange. Voilà. Ensuite, je fais le rouge avec Goyen qui est un trait de flamme. Je sors avec mon déplacement ici. Je te fais un trait de flamme. 1, 2, 3. Tu as porter minimale. Ça fait une attaque de 3. Et après, il y aura une poussée 1, hein, c'est ça ouais, Sur Goldar. Oh, dis-moi Dis-moi, dis-moi. Est-ce que tu réagis Mais non. Et donc, 3 moins 1, ça fait 2. Il et donc KO. Il est KO aussi. Deuxième donc, point de victoire. Deuxième point de victoire. Et tu as un deuxième personnage qui... Euh, qui monte de champion. Qui monte. Qui monte, ouais. à champion. Et je t'empêche de contrôler la zone de déploiement ennemi, ce qui est une bonne chose. Non, parce que je n'y étais pas. Hein. Ah étais oui, c'est vrai Non, non. Ah oui, tu n'y étais pas. Ah, merde. Ah, bah du coup, je me suis mis au contact pour pas grand-chose. C'est bien, Guillaume, t'es malin comme garçon, toi. Et euh... Et puis à deux distances. Non, ça passera pas. Et avec bleu, je vais faire une course. 1, un, 2. Ce qui me place dans ta zone de déploiement à toi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la fin du tour. Ça, ça bouge. Et on va avoir un nouveau challenge. Et c'est à toi. Au moins deux de vos champions ont monté de niveau. Oh, je l'ai. Toi, tu l'as. Oh, Mais je l'ai. S'il y en a un qui est dégommé avant. ouais, c'est vrai. Ça pourrait. Ça pourrait ne plus Ça pourrait changer. Alors, pour l'instant, oh, ça, ne... oui, ça, ça, ne... ça, ça ne fait zéro. Hein. Ouais. Ça ne fait zéro. Ça ne sera qu'au prochain tour. Ça ne sera qu'au prochain tour. Hein. J'ai deux tours pour, pour Tout te, te dégommer un des deux. OK, il y a 3-2. C'est en train de monter. C est c est 3 2. Monter. Mais bon, je m'attendais à ce que ça arrive parce que j'avais pas mal de persos bien abîmés. Et donc, voilà. Mais bon, là, j'en ai maintenant deux tout neufs et j'ai Dougroun qui a que deux. Donc. Alors que toi, tu as quand même Tsu Chao qui a six points de ouais. blessure. Donc là, les choses sont un petit peu différentes. Allez, allez, Guillaume, tu peux. Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux. Un, deux. Bon en fait on disait euh, tactique euh, dynamique. Ouais, bah quand tu te mets à réfléchir à tes cartes, ça devient surtout tactique quand même, hein, la vache. 4 4 ça fait 4. Écoute, je vais tout de suite essayer de régler son compte à un Atsu? Zuschauer. Bien. Donc je vais faire rouge volet de carreau. Volet de carreau, tu te déplaces de 2 avec Dérine en ligne droite de 2 à 3. Euh, tu fais 3 d'attaque et après tu pousses de 2. 1, 2. OK, ça moi Oui. Volet d'attaque, volet, volet de carreau à 3. Hein. Euh, je suis en train de me dire que ça va me servir à rien. 3, si j'ai ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais après, tu me fais une poussée de 2 et ça m'en fait 2 points de dégâts quand même. Et donc, l'armure ne sert à rien. On est d'accord hein, dans la poussée. Ouais. OK, ça marche. Donc, ça te fait 3 de dégâts. ouais Donc, il est il est KO. ouais Et Derin, maintenant, n'active pas les pièges et gagne plus 2 quand elle se trouve sur une case piège. OK. Tu gagnes un point de victoire aussi, tu es à 4. Et je gagne un point de victoire, je suis à 4. Donc si je peux marquer un point de victoire, ça se termine. Ça, c'était mon rouge. Ouais. Okay, C'est encore jouable. C'est encore jouable. C'est encore parfaitement jouable. Bien. Je vais jouer en jaune. Je vais jouer Pillard. Ok. Goldar. Il déplace de 2 et il attaque devant à 2. Et après l'attaque, tu pioches 1 pour chaque dégât infligé. Donc je vais faire. Je vais venir là. Ok. Euh, je vais te faire une attaque à 2. Sur Kilgore Alors, Sur Kilgore. OK. Est ce que tu. Est ce que je réagis? Oui, donc j'ai plus un, donc j'ai deux d'armure. Donc ça passe pas. Non, as... Ah oui, tu as un et maintenant tu as plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc ouais. tu as un et maintenant jusqu'à la fin du tour, tu es à 3 donc autant dire que je ne ferai pas grand chose. Et comme je n'ai pas fait de dégâts, tu pioches pas. je ne pioche pas. Bon, voilà, au moins, déjà, je t'élimine cet effet là et je vais faire du bleu. Okay. Avec avec Dourun qui va venir. Ah oui. Il fait une un sprint. Je me déplace de 1. Mm -hmm. Je vais faire ça. C'est Coup de bouclier. Donc, je me déplace de 1. Ensuite, je peux faire une charge de 2. Voilà. Et tous les ennemis adjacents subissent pousser 1. Donc, je me prends un point de dégâts. Euh... Ouais. Est-ce que je fais une charge Je pourrais me déplacer, tu vois, charge, je pourrais me déplacer de 1 ou 2. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de la charge. Est-ce que c'est plus intéressant que je sois là ou là euh, Je vais me mettre là, tiens. Non, je reste là. Ok. Je fais une poussée 1. Hein. Tu prends 1. Ok. Et voilà. Et tu régénères tes essences et c'est à moi. Et je régénère mes essences. Oui. À toi et je vais repiocher 5 cartes parmi toutes mes cartes. Donc je suis à 4, tu es à 2. OK. Donc comme tu es sorti là, je ne contrôle pas la zone de déploiement ennemi. Tu ne contrôles pas la zone de déploiement ennemi parce que je suis là. Ouais. Tu n'as pas de champion dans, dans les deux zones de déploiement. Ah, fais voir. Ah si, tu ça as suffit. un champion dans les deux zones de déploiement. ça. Ah oui, mince, j'aurais dû j'aurais dû te pousser là en fait. Je suis ça. complètement bête. Donc je prends ah, deux. Ah, tu prends deux. Ouh là là là là Il me semblait et eh oui, oh la grosse erreur. 4 et oh là 4. Là, 4 4 5, 4 4 4. Oh là là là là là là là là là là. Est-ce que tu as un champion au contact de chaque statue, non, non. Ah mince, ça j'ai bon. Ah ouais, parce que j'avais le moyen de te le ouais. pousser en plus hein. Tu es dans ma zone de déploiement, oui. Oui, j'ai j'ai voulu euh, dégommer euh mm -hmm. Xiao alors que je pouvais le faire plus tard. Redis-moi mal en point, c'est quoi tu perds Mal la en moitié... point, tu perds la moitié de tes points de vie restants. Non, de, de, de base. Ah, Arrondi ah, au ouais. chiffre suivant. D'accord. Autrement dit, je m'entalque. Euh, ça ferait... Tu me diras... 2, 3, 4. Non, non, non. Voilà. Et il reste quoi Contrôler la zone de déploiement ennemi. C'est pas le cas. Avoir un champion au contact de chaque statut. C'est pas le cas. Au moins deux de vos champions ont ça, monté Ça c'est quoi ça quatre... Ah non Ah non Ça, ça rapporte pas. J'ai encore un tour. Oh purée, j'ai encore un tour. J'ai encore un tour. Donc pas de panique, Guillaume. Pas de panique. Pas de panique. Attends, panique. là je, je, je m'y perds. Ouais non, ça c'est. Ok, j'ai quatre cartes là que j'avais pas utilisées. Eh bien écoute. Euh, ah oui, mais non. 4, 3, 3, 3, on y est. Je vais dépenser qu'on est à 4, 4. Penser, je vais dépenser, ça va pas marcher. 1 2 et, ça marche pas bon sens c'est la folie ça pourquoi ça marche pas Un, six, trois. ouais si je peux faire ça Ah bah ça c'est encore mieux Ok Fureur de la part de Kilgore je dépense bleu je me déplace de 2, je viens ici et j'attaque tout le monde autour de moi avec une attaque de 2 D'accord est-ce que tu réagis Une attaque de deux. Hein. Ouais. donc ça fait deux points à Derin, deux points à Gold, non, un point à Goldar, parce qu'il a déjà un point d'armure. Ouais, je vais les prendre. OK, donc ça fait deux points à Derin. Oui, et un point à Goldar. Tu régénères un. Bah, et derrière, besoin. je régénère un, mais c'est pas très grave. Il Ensuite, te reste ton jaune. Il me reste le jaune qui va permettre. Alors après, il y a quoi entre les zones de déploiement et ça serait là. Alors, ça serait quand même vraiment ballot que tu réussisses. Je vais l'utiliser avec un déplacement 1 qui ne m'intéresse pas, mais une régénération de 1 sur Gawen et c'est à toi. Enfin, tu ne te déplaces pas, c'est ça D'accord. 4, 5. Allez, c'est chaud, il y a 4, 4, garçon. 4, 4. Bon. Ça se déplace. Ah, tes personnages, ils sont tout neufs. Hein. Ah, mais si, ça se déplace, tu gagnes. Ah, merde Pourquoi Parce que qu c'est moi le dernier. Alors. Et en début de ton tour, au moins deux de vos champions ont monté de niveau, c'est le cas ah oui, Tu crois. le gagnes, ton 5. Ah, je savais bien qu'il fallait que j'en tue une. Ça m'énerve La partie se termine là parce que qu'effectivement, qu en début de ton tour, tu gagnes ça. Et j'ai Dougroon qui est au niveau ça 2. Ça Et Derin qui est au niveau 2. Ah, c'est 5-4, J'aurais, c'était quand même plus serré. Ah, là. ça m'énerve J'aurais tout essayé, mais bon sang Où est-ce que j'ai fait une bêtise Ouais, peut-être, oui. Je... Là, maintenant, juste là. Ah, ça me gonfle. Bon sang. Bon, puisque c'est comme ça, on va mettre un générique de fin pour jeter un voile pudique sur la frustration forte du jeu de Monsieur Eisenhurt. Comment tu dis Eisenhout. Eisenhout, Il est allemand. Jochen. Ja. ja. Jochen, danke schön pour cette frustration. Illustré par Stéphane Gantiès, bayern Wu et Johan Engelsen chez Mythic Games. Elgeson, pardon. Ça se joue à deux. Quand Parce qu'on peut jouer en 2 versus 2, mais ça, vous allez en savoir un petit peu plus dans le papotage, qui est bien sûr sur la Trick Track Télé. C'est chez Mythic Games, ça arrive dans quelques euh, jours. jours du mois mardi de prochain juin 2019. 25 juin, ah, juin donc 20 mardi 2019. prochain à 21h, donc c'est très bientôt. Campagne courte, Campagne 8 jours. de ce jeu qui est rageant. Mais bon, tu as plus de parties que moi, donc ça veut dire que la courbe d'apprentissage est réelle. Elle est réelle. Ouais, mais, mais bon, elle, elle, regarde. Ça me gonfle. Regarde, on a fait trois parties et à chaque fois, tu marques plus de points. Vrai, je suis d'accord. On a terminé bon. à 5-4, là. En attendant, <rire> en attendant on bouffer la table. Bref, à tout bientôt. Vous avez la revanche, vous avez la partie. On se retrouve dans d'autres émissions, d'autres éléments de Trick Track. En attendant, il peut-être peut y avoir le papotage je reste à garder calme. <rire>